Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Salut, c'est Jérémy, vous êtes sur la chaîne Frugalisme. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais partager avec vous un commentaire que j'ai eu sur une de mes vidéos et qui m'a fait tellement, tellement, tellement plaisir. Alors il s'agit d'un commentaire de Sébastien qui me dit euh, « Bonsoir, merci pour les vidéos, j'aime bien vos astuces, j'ai commencé depuis deux mois et j'ai déjà économisé des centaines d'euros, merci à vous. » Sébastien, je ne le connais pas, je ne l'ai pas payé, je ne l'ai pas rémunéré pour qu'il me dise ça. Merci, merci Sébastien, tu ne sais même pas à quel point tu me fais plaisir. Si vous aussi, vous arrivez à économiser de l'argent grâce à moi, écrivez-le, faites-le moi savoir. Une journée particulière aujourd'hui c'est la journée de la terre alors je me suis dit que ce serait quand même bête de passer à côté et qu'il était vraiment important que je vous fasse une vidéo pour faire quelques petits points quelques petits rappels notamment sur l'urgence écologique qu'on est en train de vivre aujourd'hui et également bah, sur la manière d'arriver à s'en prémunir le frugalisme fait partie des solutions qui peuvent être tout à fait viables sur le long terme pour arriver à avoir une vie euh, plus modéré, une espèce de sobriété heureuse comme dirait euh, pierre Rabi, pour essayer de s'engager dans une démarche qui soit beaucoup plus durable si vous ne l'avez pas encore fait cliquez le lien en dessous pour télécharger le guide gratuit des techniques frugalistes ça peut vous permettre d'arriver à économiser des milliers d'euros n'hésitez pas non plus si vous aimez cette vidéo à me mettre un pouce pour euh, me le dire à cliquer la cloche pour être tenu au courant des nouveaux euh, contenus que je produis alors, vous savez, Jacques Chirac, il avait dit euh, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». C'était euh, en 2002 au sommet de la Terre à Johannesburg. Si l'humanité entière se comportait comme les pays du Nord, il faudrait deux planètes supplémentaires pour faire face à nos besoins. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Je ne fais pas de politique et je ne vais pas spécialement défendre Jacques Chirac parce qu'il ne faut pas oublier que c'était également lui en 1995 qui avait repris les essais nucléaires en Polynésie. Et je pense qu'il y a un certain nombre de personnes là-bas sur place qui s'en souviennent encore et qui n'en gardent pas forcément un excellent souvenir. Néanmoins, il faut saluer ce moment un petit peu historique où on a eu un président, chef d'État, qui a dit clairement et devant tout le monde qu'il a reconnu l'urgence climatique et l'urgence à changer notre fusil d'épaule, en quelque sorte. La nature mutilée, surexploitée ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. Il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui on est arrivé probablement à un moment charnière de notre histoire puisqu'on est encore en plein confinement à la suite de la crise du coronavirus. Euh, le baril de pétrole s'est complètement effondré et on est en train de vivre une espèce de bascule, je pense, euh, qui fait que tout, ne, tout va vraiment s'accélérer en quelque sorte. Et euh, ça va passer par euh, des phénomènes de rupture et notamment un très grand nombre d'emplois qui, à mon avis, vont être amenés à disparaître je veux pas être oiseau de mauvaise augure mais je pense qu'il est vraiment urgent d'arriver à réduire nos besoins de dépendance à, à l'argent et à la société de consommation pour arriver à nous engager dans une manière de vivre dans, des, dans un mode de vie beaucoup plus frugal, beaucoup plus durable les techniques que je propose au travers de mes vidéos et également sur le site à travers des articles etc ça va vous permettre d'arriver à mieux vous en sortir en arrivant à réduire vos niveaux de dépenses, en arrivant également à investir pour arriver à générer également des revenus alternatifs, vous pourrez arriver à réduire votre dépendance à tout ça, à tout ce système qui est devenu complètement fou. Je dois vous avouer une chose importante, c'est que pendant vraiment longtemps, je croyais que je pouvais pas arriver à changer les choses. Et je pensais que c'était d'abord au gouvernement, ce qui n'est pas faux par ailleurs, mais je pensais que c'était vraiment au gouvernement euh, de faire et que nous, petit peuple, on était en dessous et que ben, on devait subir un peu les décisions. Donc euh, voilà. En vérité, j'ai compris un truc avec le temps, c'est que c'est exactement le contraire. C'est nous, en tant qu'individus, de faire et de dire ce que nous voulons pour que ceux qui nous dirigent et également les entreprises auprès de qui on achète des produits s'adaptent. Et ça, c'est pour une raison bien simple, c'est à cause de la loi de l'offre et de la demande. Alors si on écoute tout le temps que les conneries, que les conneries, que et eh bien vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas raisonnable, responsable, raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça ne se vende plus. Quelle misère et ben c'est exactement ça. Si on arrête d'acheter des produits pourris qui polluent en quelque sorte, et ben ils vont arrêter de nous en vendre parce qu'ils vont comprendre que ça sert à rien, c'est pas cher, mais ça se vend mal. Vous voyez, c'est ça un peu l'idée. Et ça a déjà changé, on le voit dans les supermarchés, il y a de plus en plus de produits euh, qui sont euh, écologiques entre guillemets, qui sont bio, qui protègent l'environnement, qui euh, essayent de réduire l'empreinte, qui sont éco-responsables, des choses comme ça, euh, qui nous sont proposées. Et faut pas se leurrer pour les, les industriels c'est également un argument marketing euh, qui est euh, tout à fait euh, en vogue pour les politiques il faut pas s'y tromper non plus les politiques nous proposent des programmes de plus en plus axés vers euh, l'écologie et la protection de l'environnement j'en prends pour exemple bah, la ville de paris hein, euh, tant est si bien que parfois même ça devient compliqué pour les voitures et ça a même des effets contre-productifs bon ben bah voilà ça c'est simplement l'histoire de l'offre et de la demande encore une fois tu peux agir dans ton quotidien tu peux faire des choses pour arriver à réduire ton empreinte je donne tout un tas d'astuces dans mon guide gratuit des techniques frugalistes qui peuvent permettre d'arriver à économiser tout en réduisant ton empreinte sur l'environnement bien évidemment mais également dans les choix de produits par exemple tu pourrais te dire que à prix équivalent tu vas essayer de favoriser le produit qui impacte le moins l'environnement aujourd'hui de toute façon les modèles anciens qui prenaient la surconsommation la surexploitation des ressources et qui considéraient que tout ce qu'on avait autour de nous la mer l'air les océans la terre etc. C'était illimité, bah ben, en fait c'est pas vrai du tout, c'est carrément limité. Aujourd'hui, ça n'est pas seulement la journée de la Terre, c'est également accrochez-vous, la journée des abeilles. Soutenez les abeilles consommer du miel le miel c'est hyper important c'est excellent pour la santé une cuillère de miel par jour ça va vous maintenir en forme et puis ben les abeilles vous le savez il faut les maintenir en quelque sorte parce que c'est einstein je crois qu'il disait que ben, si on n'avait plus d'abeilles si elles disparaissaient de la surface de la terre et ben l'homme lui-même disparaîtrait dans les six années qui suivent et si vous voulez soutenir les abeilles et les apiculteurs français et ben ce serait peut-être d'acheter un pot de miel d'accord mais un pot de miel du miel bio n'allez hein, pas acheter une cochonnerie euh, etc et puis méfiez vous aussi parce qu'il a beaucoup de miel vous savez quand c'est écrit dessus mélange de miel européen je sais pas quoi voilà et ben vous avez neuf chances sur 10 qu'en fait dedans il y ait euh, du sirop de glucose provenant de chine la plupart du temps qui a été rajouté avec des arômes de miel alors au goût en bouche c'est pas évident de faire la différence mais en fait vous êtes juste en train de bouffer du sucre donc essayer de favoriser le miel bio de france etc je sais que ça va coûter un petit peu plus cher oui c'est vrai Mais tu sais consommer des bons produits consommer du miel bio par exemple des produits locaux et eh ben je vais te dire un truc c'est un investissement c'est un investissement en toi c'est un investissement dans ta santé c'est un investissement aussi dans ton bonheur, en quelque sorte, puisque bah, c'est un petit plaisir que d'arriver à, à avoir un produit de qualité. On se dit que le frugalisme, ça consiste à mort, à faire des économies et puis à serrer les vis de tous les côtés. Non, ça, ça s'appelle être débile. Être frugaliste, ça veut dire simplement savoir mettre euh, ton argent dans des choses qui, pour toi, sont importantes. Et bien, pour moi, un bon pot de miel, c'est vachement important. Ce que je veux te dire, c'est que sur la qualité de la nourriture que je vais avaler, et ben, je vais pas nécessairement toujours aller au moins cher je vais essayer d'aller vers le meilleur rapport qualité prix en fin de compte en essayant de privilégier autant faire se peut euh, ben, les produits qui sont de qualité et qui m'apportent du plaisir voilà c'était jérémy la chaîne ça s'appelle frugalisme on soutient à mort euh, les personnes qui travaillent dans le milieu médical avec les personnes âgées qui sont vraiment au contact avec cette cochonnerie de virus Pourvu qu'on arrive à en venir à bout le plus vite possible, si t'as aimé cette vidéo, t'hésites pas à me laisser un énorme pouce. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Pour ça, tu cliques la cloche. As également, le guide des techniques frugalistes c'est gratuit. N'hésite pas, tu peux le télécharger. Ça va te donner un tas de petites astuces, de tricks tu vois, qui vont te permettre d'arriver à économiser euh, pas mal d'argent. Hein, euh, vraiment, si tu as aimé cette vidéo, et ben partage-la parce que ça me permet de faire connaître en quelque sorte cette chaîne. J'y investis énormément de temps, j'y investis énormément de moi-même. Voilà, c'était Jérémy. Je vous dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.